J'ai voulu vraiment, avec ce livre, offrir un, un refuge euh, aux lectrices, euh, aux lecteurs, un refuge qui soit plein de, plein de sensations, plein de beauté, plein de nature, plein de baignades, plein de Méditerranée, puisque ça se passe effectivement sur, sur le mont Athos. Alors en fait, euh, bah c'est enfin, très simple, malheureusement très simple. Hein. Il faut imaginer que euh, un soir, ce soir, par exemple, vous deviez... Euh, tout quitter, voilà, partir avec votre famille, euh, tout quitter, quitter Paris, hein, là, là où vivent la, la famille, euh, donc les, les, les protagonistes du livre. Hein, donc euh, Sacha, un père de famille, euh, Mina, euh, sa femme et leur petite fille Irène, et, et qui doivent parce qu'il a commis lui une erreur qui a dérangé le pouvoir en place. Hein, on est dans quelques années en fait euh, en France dans une France beaucoup plus autoritaire euh, qu'aujourd'hui. Voilà, on verra, je croise les doigts pour que ça n'arrive pas, mais en tout cas c'est la situation euh, dans le livre. Et ils doivent fuir euh, immédiatement. Et le seul endroit en fait, où ils pensent pouvoir trouver refuge, c'est le mont Athos, qui est un endroit qu'a bien connu en fait, le, le personnage principal 30 ans auparavant, euh, qui est un, un, un j'allais dire un royaume, qui est un territoire entièrement autonome, de 50 km sur 12, euh, entièrement. Euh, couvert d'une végétation absolument intacte, magnifique, profuse et de monastères fortifiés du XIe siècle. C'est un monde d'hommes où les femmes vraiment sont, sont interdites, un monde où l'on meurt, mais où l'on ne naît pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants, les femmes, les enfants sont interdits. Et en fait, euh, mes personnages vont là-bas parce que le personnage connaît, il y est allé 30 ans auparavant, il y a gardé quelques liens, et surtout parce qu'il pense qu'ici, enfin, ils seront en paix et qu'on ne pourra pas les retrouver. Malheureusement, Mina n'arrive pas à embarquer, il faut prendre un bateau, c'est une presqu'île, mais il faut prendre un bateau. Et donc, le père se retrouve tout seul avec sa petite fille, et vraiment l'image qui m'a guidé, c'est vraiment une petite main d'enfant minuscule dans la main de son père, dans la grande main de son père, au milieu de cette nature vraiment très très forte. C'est un roman aussi sur la transmission, ce qu'on laisse en fait à nos enfants, ce qu'on essaie de leur transmettre, et un livre sur la relation entre les pères et les filles, en fait, qui est une relation aussi complexe, enfant parents c'est déjà intéressant, mais père-fille c'est encore une autre relation. Il va devoir, dans le peu de temps qu'il leur reste, parce qu'évidemment ils sont menacés, parce que même là-bas, en fait, le danger les menace. Euh, il va essayer de lui transmettre le maximum de choses possibles, mais aussi apprendre de cette petite fille. Et parallèlement, parce qu'en fait, on, on lit vraiment chapitre sur chapitre, parallèlement, on suit aussi ce qui arrive à Mina, la femme qui, elle, est persuadée de pouvoir sauver justement la famille, pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas mentionner ici, et qui retourne dans la capitale pour essayer de réparer justement la catastrophe en cours. Donc c'est un roman que j'ai voulu extrêmement tendu, euh, où on a vraiment envie de tourner les pages, euh, où il y a énormément de, de suspense, de tension, parce qu'évidemment, pourquoi il fuit Ça, on le découvrira dans le livre. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'ils doivent tout quitter à ce point euh, Quels sont les liens entre lui, le personnage principal, et le, le président, le chef de l'État, qui justement lui en veut Et en fait, ça va les propulser, sans trop en dire, dans une histoire, dans un terrible secret, en fait, qui les ramène euh, à la jeunesse du chef de l'État et du héros euh, de l'histoire de Sacha. En fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé de terrible 30 ans auparavant. Eux seuls le savent, le lecteur et la lectrice vont le savoir, mais c'est ce qu'on découvrira justement en, li en lisant le livre. Donc à la fois très tendu, et de l'autre côté, vraiment, des passages qui nous immergent dans une nature absolument éblouissante, qui fait du bien. Je voulais que ce soit un roman on ait dont on a envie de tourner les pages, mais qui fasse du bien, qui reste des images justement de ces beignats, de cet homme, de cette petite fille qui découvre un monde, Absolument plein d'or, de beauté, de parfum, de nature, d'encens. Donc un livre qui fasse du bien, vraiment, qui nous lave un peu de tout. C'est aussi ça le refuge, quoi. trouver refuge par rapport à un monde qui est de plus en plus dur. Parce que c'est un monde coupé du monde, hein, Le monde, ce qui existe hein, en plus. Et en même temps, dont on a envie vraiment de tourner les pages en, en espérant, et ça je veux le croire, qu'il reste des images très très fortes dans la tête des, des lecteurs, et des, des images de, de soleil, de pureté, de nature et de, et de sensations. C'est un roman très très physique roman politique et un roman euh, poétique. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et un roman, et je terminerai là-dessus, sur vraiment ce qui nous rend humains. Qu'est-ce qu qu qui, euh, qu qui fait dans notre façon de vivre, qui fait qu'on est des êtres humains et qu'est-ce qui fait qu'on doit garder justement cette part d'humain en, en nous Et c'est peut-être justement en transmettant ce qu'on a de meilleur, malgré le danger, malgré l'urgence. Et c'est aussi euh, vraiment le portrait d'une femme que j'ai voulu donner. Je l'aime beaucoup, euh, Mina. J'aime beaucoup cette petite fille. Vous verrez, elle est très espiègle, très curieuse. Euh, et Mina, je voulais vraiment bâtir un personnage de femme très très déterminé, euh, très contemporaine, mais qui doute aussi énormément qui doute de tout, qui doute de l'époque dans laquelle elle vit, qui doute de son couple aussi. C'est aussi un roman sur les secrets qu'on ne dit pas dans le couple aussi. Donc, euh, un personnage de femme assez euh, important et je l'aime beaucoup, ma, ma Mina. <rire>